Sur le pouce, je voulais vous présenter aujourd'hui le livre de la rentrée littéraire 2016 de Jean-Paul Dubois, de l'excellent Jean-Paul Dubois, qui s'appelle « La succession », qui est paru aux éditions de l'Olivier. Donc, euh, « La succession », c'est toute la question de ce livre, euh, succéder à son père pour le personnage principal. Le personnage principal, donc, c'est Paul, qui vit dans un univers très particulier, qui a décidé de, de vivre sa vie à Miami, en Floride, euh, dans le milieu de la pelote basque, de la Sesta Punta, pour être euh, plus précis, euh, puisque à Miami, curieusement, il y a euh, un grand euh, engouement autour, du, autour de ce sport euh, qui suscite énormément de paris. Donc Paul, le personnage principal, euh, donc, vit de sa passion, mais euh, il déçoit énormément son père qui, lui, euh, a toujours rêvé que son fils reprenne euh, son cabinet de médecin généraliste. Donc toute la question de ce, de, de ce personnage, de Paul, c'est ça, c'est de reprendre ou pas la succession de son père, père qui, au début du roman, on apprend, s'est suicidé, et donc Paul fait partie d'une longue famille euh, qui s'est suicidé euh, de père en fils, on peut dire. Donc toute la question, c'est ça, c'est euh, faut-il euh, vivre son rêve ou faut-il... Euh, plutôt euh, succéder euh, à une longue lignée faut-il faire ce que l'entourage euh, là quand je l'explique comme ça on a l'impression que c'est évident euh, qu'il qu faut évidemment vivre ses rêves etc. c'est pas si simple c'est toutes les questions que suscite euh, Jean-Paul Dubois dans cet excellent livre que j'ai lu extrêmement vite 250 pages mais qui se lisent euh, avec un style extrêmement simple mais extrêmement bien construit qui se lise extrêmement facilement donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous les conseiller euh, ce matin, vite fait, sur le pouce